Vous avez appris que je suis sourd, je voudrais tant découvrir le monde et l'entendre, l'entendre avec mes mains, mes yeux, ma bouche. Ne m'enfermez pas dans vos choix, je serai toujours sourd. Même si vous m'implantez, je ne serai jamais entendant. Même si vous m'appareillez, je resterai toujours sourd. Vos choix seront vos choix, et elles peuvent évoluer. Que rien ne m'empêche à apprendre la langue des signes. Si je veux pouvoir communiquer, avoir une identité. La langue des signes n'est pas égale à l'illettrisme. C'est une langue à part, avec ses richesses. Je pourrais très bien ne pas l'apprendre. Mais je souhaiterais que vous me laissiez le choix. Le choix de connaître la culture sourde, avec sa diversité. C'est tout autant de diversité et de richesse que chez les entendants. Je suis avant tout votre enfant, avec une surdité qui fait partie de ma personne. Laissez-moi grandir. Laissez-moi le temps de découvrir. Laissez-moi le temps de comprendre. Laissez-moi le temps d'apprendre. Ne me laissez pas seul sans père. Ne me laissez pas seul sans père. Ne projetez pas vos désirs d'adulte sur moi. Ne me faites pas mettre des vêtements de désir. Ne me faites pas de moi une star même si je le désire. Osez me dire non, et n'ayez pas peur que je sois en émoi. Il me faut grandir dans la frustration. Il me faut grandir dans l'insouciance. J'ai besoin de la vie, cette science, de l'humanité pleine de distractions. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin d'amour et de vérité. J'ai besoin de votre pardon. J'ai besoin que vous reconnaissiez vos erreurs. Ne me laissez pas seul dans mes terreurs, mes angoisses, même si je ne dis rien. J'ai besoin de me tromper, d'expérimenter. Mais ne me laissez pas sombrer dans la colère, ni même dans les frayeurs, les inquiétudes. J'ai besoin de tendresse, de plénitude, dans vos actes et vos mots, chaque jour. Je vous aimerai sans cesse, toujours. N'oubliez pas que je reste un enfant. Je ne suis pas un adulte en miniature. Ne me laissez pas en pâture devant la télévision sur le divan. Je crois en vous, vous êtes mes modèles. Tout ce que vous ferez, je le ferai. Tout ce que vous direz, je le dirai. Aidez-moi à voler de mes propres ailes.